ils ont un monde, les DJ là ils ont leur monde, les prédicateurs ils ont leur monde, les musulmans ils ont un monde Donc, ça dit que ça c'est leur, euh, voilà, leur domaine voilà pourquoi je vais au verset 19 maintenant, verset 19 ok shalom je suis de retour pour démasquer le mensonge des musulmans comme ce monsieur ici qui parle beaucoup mais qui ne connaît rien il ne connaît rien. Je l'ai confronté. Je lui dit, venez, organisons un débat. Ça fait deux ans que je l'attends. Il n'aime pas venir. Il n'aime pas venir débattre puisqu'il sait très bien que s'il venait, je vais le dépier. Il n'y a aucun musulman en Afrique capable de nous débattre. Il est en train de mentir. Tout ce qu'il raconte ici, ce sont des mensonges. Et à part lui, il y a un autre musicien. Un autre... Musulman, je voulais dire. Ils sont des musiciens tous des Allah. <rire> Il y a un autre musulman. C'est ce gars ici. Ok. Ah, je suis un ce gars ici. Tu connais les le commandements. Le commandement. Tu connais les lois. Tu connais les commandements. Tu connais les lois, les commandements. Allons-y. Tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est un autre comédien. Je les ai tous confrontés, qu'ils viennent me débattre, je suis là. Mon numéro est là, mon, mon numéro est en train de défiler. Hein? Mon numéro est en train de défiler. Pour ceux qui ne voient pas bien mon numéro, attendez, je vais encore l'afficher pour que les gens puissent bien voir mon numéro. Mon numéro est en train de défiler là. Je les ai dit, venez me débattre. <rire> je dis, c'est là mon numéro. Je suis en direct maintenant. S'ils si veulent m'appeler tout de suite en direct, je vais accepter. Maintenant, s'ils si ne voient pas la vidéo en direct, même s'ils si suivaient après, qu'ils puissent me contacter, qu'ils puissent venir débattre avec moi. Mais ils ont peur tous. Ils ont peur tous. Maintenant, c'est ainsi que je fais maintenant des répliques comme ça, puisque j'ai terminé tous les, tous les musulmans en Afrique. Tous les musulmans débatteurs en Afrique, je les ai tous terminés. Tous ceux qui étaient sur ma liste sont terminés. Tous les musulmans. Mais maintenant, je ne sais pas lequel je dois encore débattre. Puisque je suis là pour démontrer les mensonges de l'islam. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Quelque chose que ces musulmans étaient, étaient en train de raconter. Hein? Vous allez suivre avec nous. D'accord, je l'écoute maintenant. Comment, comment, il comment tu t'appelles Suivez un peu, un peu le mensonge que ce garçon était en train de débiter. Ce <rire> hein? sont des petits menteurs tous. Suivez. Je sur lui. Quand Mohamed vient là, il envoie des lettres un peu partout au roi du Yémen. Il doit aussi le prouver. Et Jésus lui-même a dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Maintenant, si Jésus mmh. n'est pas venu pour les enfants d'Israël, c'est Jésus lui-même qui doit non seulement le dire, il doit aussi le prouver. Parce que Jésus, regardez un peu, il a envoyé les douze disciples. Que qui étaient avec lui. Hein? Il les a interdits. Mmh. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les samaritains. Mais les samaritains, là, ils ont besoin de salut. Les païens, là, ils ont besoin de salut. Mais pourquoi il les interdit Si lui, il est venu pour l'humanité tout entière, pourquoi il les interdit N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les samaritains. Allez seulement vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Mais quelqu'un qui vient sauver l'humanité tout entière, ne peut pas trier. Voilà pourquoi Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui. Quand Mohamed vient là... Il envoie des lettres un peu partout au roi du Yémen, hein, à l'empire, à tous les empires qui étaient autour de lui. Il les envoie même parmi les disciples de Mohamed, il y avait des noirs. Bilal, là, il était noir. L'arrière, l'arrière, L'ancêtre maternel, bon, je vais dire, euh, bon, est-ce qu'on peut dire l'ancêtre oh, Ok, je dois un peu arrêter ici. puisque le musulman, il dit ses mensonges chaque jour et c'est pour cela que beaucoup de gens quittent l'islam après avoir découvert la vérité voir que tout ce qu'il qu a raconté ici c'est nécessaire pour faire quitter quelqu'un de l'islam puisque tout ce qu'il a dit c'est du mensonge il a dit par exemple que Jésus est parti il a dit ceci qu'il est parti euh, il a dit que Jésus est venu uniquement pour les enfants d'Israël et Jésus a envoyé ses disciples seulement aux enfants d'Israël. Il les a dit de ne pas entrer dans les maisons des Samaritains, tout ceci. Puisque c'est un fraudeur, c'est monsieur, un petit menteur. Ok, nous allons partir dans la Bible. Nous allons partir dans la Bible. Nous allons vous exposer. Et là, c'est notre numéro pour ceux qui veulent nous contacter. Alléluia. Personne ne peut débattre avec nous parmi ces musulmans. Personne. Il était en train de lire cette écriture-ci dans Matthieu, au chapitre 10, au ch à son verset 5. Il dit, par exemple, « Tels sont les douze que Jésus envoya après les avoir donné des instructions. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les maison des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. » Amen C'est Jésus qui les envoie. Il dit, « N'allez pas là-bas. <rire> » Mais c'est normal c'est comme aujourd'hui, nous sommes à, au mois de novembre. Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est euh, mercredi. Je te dis, aujourd'hui, mercredi, ne va pas prêcher, par exemple, à, à, à, en Allemagne. Va prêcher, par exemple, aux États-Unis. N'entre pas en Allemagne. Cela veut dire que tu dois aller là où je te dis. Un autre jour, je peux t'envoyer ailleurs. C'est ça. Puisqu'il les a dit, n'entre pas... Je, je, chez les Samaritains, n'allez pas chez les Samaritains mais après quoi Jésus est parti aux Samaritains puisque si je te donne l'ambition d'accomplir je te dis tu dois, tu dois faire un travail c'est comme un devoir qu'on te donne tu dois faire un travail par exemple de 6 km ne fais pas 10 km mais il ne faut pas dire qu'on on, m'a dit de ne pas faire 10 km, on m'a dit de faire 6 km seulement oui c'est la, la la tâche qu'on t'a donnée, qu'on t'a assignée. Mais lorsque tu termines ça, on, un autre jour, ou bien à une autre personne, on peut te dire, toi, tu vas aller de l'autre côté. C'est ainsi que Jésus a dit, n'allez pas dans les villes des Samaritains, mais dans la même Bible, Jésus-Christ est parti prêcher aux Samaritains. Puisque les le disciple, il les a dit de ne pas aller là-bas. Pourquoi? Puisque chaque chose a son temps. Jésus peut te dire de ne pas aller prêcher quelque part. Et puis, il vient il te dit, va maintenant prêcher. Là où je t'ai dit, ne pas aller prêcher. C'est pour cela que si, il y a même une écriture là qui, qui me vient. Puisqu'il y a même un petit musulman, un petit roublard musulman, qui avait donné cette écriture. Attendez, je vais vous donner cette écriture dans, dans le livre de, des actes des apôtres. Vous allez voir. Euh, il disait ceci. Il, il, il disait ceci. Euh, acte au chapitre 6. Euh, au, cha, au chapitre 16. Acte chapitre 16, c'est le petit musulman. Acte chapitre 16, au verset 6. Un musulman m'avait donné un exemple. Il dit Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Il a dit Oui, tu vois, le Saint-Esprit a refusé qu'ils aillent évangéliser en Asie. Donc, la parole, ce n'est pas pour tout le monde, tout ça. Un musulman, c'est un petit musulman comédien qui avait donné ce verset là mais tous ces gens ici sont des comédiens, ils donnent ce verset ici mais le même saint d'esprit hein, puisqu'on peut te dire de ne pas aller là-bas aujourd'hui le matin, puisque Dieu peut envoyer un autre serviteur hein, le soir, ou bien Dieu a déjà envoyé quelqu'un d'autre toi ne vas pas là-bas, puisque peut-être tu ne connais pas la langue, ou bien tu n'as pas encore atteint le niveau pour aller prêcher, tu n'as pas encore reçu l'esprit les disciples n'avaient pas encore l'esprit dans Matthieu au chapitre 10. Mais ici, on voit, ils ont été empêchés de, de, de prêcher dans l'Asie. Là, c'est dans Acte au chapitre 16. Mais tu vas voir que dans la Bible, maintenant, lorsqu'ils arrivent dans, au chapitre 16, maintenant, lorsqu'ils arrivent dans Acte au chapitre 19, vous allez voir ce que dit la, la parole. On dit ceci pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Ephèse. Maintenant, Paul lui est parti à prêcher en Asie. De l'autre côté, il les a empêchés d'aller en Asie, et puis là, il est venu les autoriser. Cela veut dire que peut-être tu, peut tu n'as pas encore atteint le niveau. Maintenant, Dieu te dit, c'est comme aujourd'hui, si tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas le Coran. Dieu peut t'empêcher d'aller prêcher en Arabie Saoudite, puisque là, on coupe les, les têtes des gens, on va te couper la tête. Dieu peut t'empêcher. Maintenant, il peut nous envoyer, nous, les gens qui maîtrisons le Coran. C'est ça, c'est ce que Dieu fait. Maintenant, tu vas voir, même au, au, au verset 10, on dit ceci. Au verset 10, on dit, cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui étaient en Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Voyez-vous, ils ont cru la parole du Seigneur. Donc, il y a toujours un temps. Dieu peut vous empêcher d'aller prêcher aux Samaritains, mais Jésus lui-même est parti prêcher aux Samaritains. Il y a toujours les petits musulmans ici, les petits comédiens. Il n'y a personne parmi eux qui puisse me débattre. Personne. Personne. Regardez dans Actes au chapitre 11. Il y a, il y a, les musulmans sont des comédiens. Tous, sans exception. En commençant par... J'allais citer le, le nom de... Mais je, je laisse pour ne pas les blesser. Dans Acte au chapitre 11, des fois, ils donnent ce verset ici. Acte, Acte des Apôtres chapitre 11. Vous allez voir ce qu'ils disent. Là, nous sommes au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution euh, survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Et puis ils disent, non, tu vois, la parole a été prêchée seulement aux Juifs. Ce n'est pas pour tout le monde. Puis ce sont des comédiens. Il faut toujours lire la parole. Le, maintenant, ils s'arrêtent souvent à ce verset ici. Et maintenant, lorsqu'ils le battent avec les chrétiens, les chrétiens ne lisent pas même par la suite. Tandis que, s'ils si continuent à lire, ils vont voir que le verset suivant, il dit Il y eut cependant parmi eux quelques-uns des hommes de Chypre et de Sirène qui étaient venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle de Jésus. Donc, tu vois, tu vois donc on a prêché aussi aux Grecs. L'évangile a doit été prêché aux Juifs, aux Grecs, à tout le monde. C'est ce que Jésus a fait. Maintenant, lorsque Jésus a dit, n'allez pas prêcher en Samarie. Mais les, les, les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est écrit, puisqu'ils étaient encore en train d'être enseignés. Les disciples n'avaient pas encore reçu l'esprit. Là, nous sommes dans Jean au chapitre 7. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas t'envoyer prêcher. Ah! Il, peut, il est en plus, il est en train de vous, de vous former. Au verset 37, on dit ceci. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive. » J'aime beaucoup ce verset ici. « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » La Bible dit, « Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. » car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les disciples n'avaient pas encore l'Esprit. Donc c'est tout à fait normal que Jésus pouvait le dire, n'allez pas prêcher là-bas, n'allez pas prêcher ici. Allez seulement là-bas, allez, allez seulement chez les Samaritains, mais Jésus lui-même, comme il était Dieu, il est parti comme il était Dieu, je la rappelle. Nous voyons dans Jean au chapitre 4, Jésus est parti comme il fallait qu'il passait par la Samarie. Jésus est arrivé à Samarie. Il est parti prêcher à Samarie. Là, c'est Jésus. <rire> il a dit à ses disciples, n'allez pas prêcher à Samarie. On dit que, aussi, quand les Samaritains vinrent, ils le trouvaient, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta deux jours. Jésus est parti. Et un plus grand nombre de crurent à sa parole, à cause de sa parole. Alléluia. Voyez-vous? Ils ont, dit, le, ils ont dit que nous, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Oui, Dieu fait chaque chose en son temps. Il a dit à ses disciples, n'allez pas là-bas. C'était en ce moment-là, au moment voulu, n'allez pas là-bas. Mais Jésus lui-même, il sait à quel moment lui-même ira là. Il est parti là et ils, ils ont dit, il est le sauveur du monde. Et lorsqu'on dit sauveur du monde, ça veut dire le monde entier. Monde entier, on va vous montrer ça. Les musiciens sont des comédiens, tous, sans exception. Alléluia. Ok, on, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un autre verset. Alléluia. Hein. Puisque, il a, il a donné ce, deux fois, il donne ce verset, Matthieu, Matthieu 15, à son verset. Matthieu 15, à son verset 24. Il dit ceci. Il dit que Jésus dit ceci. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. <rire> Alléluia. Mais Jésus il dit que je n'ai été envoyé là où il était, là où Jésus était. Il dit que été, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Oui. Je peux avoir un, un devoir aujourd'hui quelque chose, un enseignement que je, je, dois, je dois donner seulement à un peuple. Aujourd'hui. Demain, je, je dois aller enseigner à d'autres. Comme Paul, on dit que le Saint-Esprit nous a empêché d'entrer en Asie, et après quelques jours, le Saint-Esprit les a permis, puisque les gens ne sont pas encore peut-être à un niveau. Voyez-vous, il a été envoyé, et là Jésus était où C'était dans les territoires de Tire et de Sidon c'est au Liban. Jésus était parti de là, se retira dans les territoires de Tire et de Sidon. Là, c'est au Liban. Au Liban, Jésus n'est pas parti prêcher à tout le monde. Il est parti cibler une communauté ce jour-là. Et après ça, il est parti prêcher aux autres nations. Pourquoi Puisqu'il a prévu qu'il y a d'autres qui vont aller prêcher là. Dieu fait chaque chose selon son temps. Il dit que ce jour-là, il n'est pas venu prêcher aux autres. Il est venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël dans le territoire de et de Sidon. C'est écrit là. Il dit Je l'ai été envoyé qu'au perdu de la maison, c'est là, c'est la mission qu'il est parti pour là. Et nous, moi je suis israélite. Alléluia. Nous, les, tous ceux qui avions cru dans la parole de Dieu, nous sommes les enfants d'Israël. Là c'est un autre enseignement. Maintenant suivez suivez mon regard. On dit, Jésus quitta ces lieux. Il a quitté ces lieux. Il est parti où Il est parti prêcher aux autres qui n'étaient pas des juifs. Ils n'étaient pas des juifs. Puisque sa mission, c'était une mission mondiale, la mission de Jésus. Suivez, suivez. Il a quitté là, nous sommes dans Matthieu au chapitre 15. Il est parti, il est parti. Maintenant, on va voir où est-ce qu'il est parti. C'était Matthieu 15, maintenant nous sommes dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu 16, il est là. Matthieu 16, le verset là. Donc, la Bible, c'est pour cela qu'Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas, la Bible ou bien votre Coran venez chez nous, nous allons vous expliquer hein? Allah vous a dit ça Allah a dit ça je vais vous montrer la sourate là Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas les, la théologie allez chez les chrétiens ils vont vous expliquer allez chez les chrétiens, les gens du livre là c'est la sourate 10 au verset 94 personne ne peut venir débattre avec nous puis sont des comédiens tous. Surat 10, au verset 94. Vous allez voir, il a dit Allez chez ceux qui ont reçu le livre, ils vont vous expliquer. C'est nous les chrétiens. Surat 10, au verset 94, on dit Et si tu es en doute, toi, Muhammad, Mahomet, sur ce que nous avons fait descendre sur toi, interroge ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Vous devez nous interroger on va vous expliquer. Alléluia. Jésus, maintenant, nous, nous sommes là pour vous expliquer. Je, après cela, Jésus est arrivé dans le territoire de César et de Philippe. Jésus est parti dans le territoire de César et de Philippe. Ce n'était pas en Israël, c'était en Syrie pour aller prêcher aux païens. Il est parti prêcher aux païens. Il a commencé à prêcher aux gens de César et de Philippe. Il a continué. C'est là qu'il a donné la plus grande même enseignement, l'un de ses plus grands enseignements, le, le, le, plus, grand, le, le plus grand enseignement. De plus, c'est là, c'est là, c'est en, en Césarée de Philippe. Et d'ailleurs, tout ça, c'est en Césarée de Philippe qu'il a enseigné. Il a enseigné tout ça, tout ça, en Césarée de Philippe. Beaucoup de gens ont cru. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer que même le plus grand, le premier apôtre que Jésus avait envoyé, ce n'était pas un juif, c'était un homme des nations. Là, nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 5. Aucun musulman ne peut débattre avec nous. Marc, au chapitre 5, on dit ils arrivaient de l'autre bord de la mort dans le pays des Gadaréniens. Gadaréniens, c'est un pays étranger. C'est en Jordanie. Il n'y a pas de Juifs là. Alléluia. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de cochons, beaucoup de portes. Ces gens-là élevaient des cochons et puis ils mangeaient le cochon. Alléluia. Il a trouvé un homme qui, euh, qui, qui répondait au nom de la légende. Jésus lui demande quel est ton nom? Jésus, cet homme lui dit, mon nom c'est les gens, les gens. Il a prié pour lui. Et puis, on, il y avait un grand troupeau de pourceaux, des cochons qui passaient par là. Et puis, il les a chassés. Et puis, voyez-vous maintenant ce qui va se passer? Comme il montait dans la barque, Jésus voulait maintenant retourner en Israël. Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus n'a pas permis ça. Jésus ne lui permit pas. Il lui dit « Va ». Va dans ta maison, vers le tien, et raconte-leur tout ce que le Seigneur, le Seigneur, c'est Dieu, hein, a fait et comment il a eu pitié de toi. Jésus l'a commissionné, c'était un païen. Il est parti, cet homme-là, est parti faire quoi Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Cet homme est parti prêcher où Dans la Décapole. Décapole, c'est où <rire> Décapole, c'est. Ça veut dire dix villes. C'est en Syrie, c'est en Jordanie et au Liban. Il est parti prêcher là. Puisque Dieu peut dire que, non, toi tu ne vas pas prêcher aujourd'hui. Comme il a dit, n'allez pas prêcher en Asie, puisqu'il a prévu un autre prédicateur d'aller prêcher en Asie. Jésus a dit, n'allez pas prêcher ici, allez là-bas. Maintenant cet homme ici est parti prêcher dans la décapole. C'était le premier apôtre de Jésus. Si vous ne connaissez pas les Écritures, Venez chez nous, nous allons vous exposer. Ça, c'est surat 10, verset 94. Et si vous voulez, je peux même vous montrer les tafsirs de ça. Si on entre dans les tafsirs ici, je suis sans concurrent en Afrique. Je suis sans concurrent. Là, nous sommes dans les tafsirs. Je vais vous montrer ce que Kurtoubi a enseigné ici. Hein? Ce que Kourtoubi a enseigné sur AT 10, au verset 94. Au, au verset 94, c'est là que je fais fouiller les musulmans. Aucun musulman ne peut débattre avec moi. Quel musulman va échapper bon, Est-ce qu'ils est qu comprennent même l'arabe Écoutez, le monde entier, les musulmans qui comprennent l'arabe, ils sont seulement 15%. Et ils, ils habitent le Moyen-Orient. Les autres petits voyous qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, sont des voyous, des petits bandits. Même les imams, les chèques, je les menace. Personne ne peut me battre dans la langue arabe. Personne parmi vous. Ça, ça c'est le, le tafsir de Kourtoubi que je, vais, je suis en train de vous montrer. Attendez. Kourtoubi a expliqué ce verset, ce tafsir ici. Il a expliqué que, que les gens du livre-là, sur At-10, sur C94, il a expliqué qui sont ces gens de livre-là. <rire> Mais écoutez, moi, je parle des langues sémitiques. Le lang Quand vous partez en arame, en hébreu, en anglais, en arabe, je ne suis pas arabe. Je suis au-dessus de cette langue ici. Mais là, c'est pour cela que le musulmans, si on veut débattre avec eux, il dit « non, non, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le niveau des comédiens, et tu n'as pas le niveau. Euh, écoutez, je, je voulais débattre avec ce garçon ici. Il, il, il dit, tu n'as pas le niveau. Bon, ce sont des slogans. Et, et, attendez, je vais vous montrer quelque chose ici. Aujourd'hui, je, je causais avec euh, le, le garçon -là de la DDR. Euh, je causais avec... Euh, ce gars-là de la DD... Attendez, je vais vous montrer le message qu'il m'a envoyé. Vous allez voir de vous-même. Comment est-ce que ces gens fouillent le débat? Comment est-ce que ces gens fouillent le débat? Vous allez voir. Euh, je ne sais pas si vous, vous serez capable de voir. J'étais en train de causer avec euh, ce, petit, ce petit bandit ici. Euh, attendez. Vous voyez, son, son nom, c'est Diane. Le nom apparaît là en haut. C'est Diane, Oustas Diane, de la DDR. J'ai causé avec lui. Je lui ai envoyé le message le matin. Je, je lui ai dit, salut frère, blablabla, j'aimerais débattre avec vous tout ça hein, euh, sur la divinité. J'ai dit cela fait deux ans, voyez-vous? Je ne sais pas si vous allez bien voir ça. Hein? Attendez, je dois agrandir ça ou quoi? Je dois mettre ça en exergue. Hmm. Je dois agrandir ça pour que les gens puissent bien voir ça. Il, il dit que, je dis que je vais débattre avec lui, comme vous voyez. <rire> Maintenant, le petit là, puisqu'il me fouille tous, il dit merci beaucoup. Vous n'avez pas encore fini avec mes élèves à débattre, comme, comme il dit. Puis, puisque lui ne veut pas débattre avec moi. Il a tellement peur, il dit que je dois devoir terminer avec ce... Il dit, donc continue là-bas. Lorsque vous aurez le niveau de débattre avec nous, on va vous contacter. Hein? Voyez-vous? Ça, c'est une fuite en avant. Il dit que lorsque vous aurez le niveau, tous les musulmans disent la même chose. Oh, lorsque vous n'avez pas... Puisque vous n'avez pas le niveau de débattre avec moi, bla, bla, bla. Là, là c'est celui que j'avais contacté. Ce numéro est là. Ça, c'est son numéro. Alléluia. Voyez-vous? C'est son numéro, son numéro est là. Voyez-vous? 0 euh, plus 225 47 32 04 55. C'est aujourd'hui que je l'ai contacté. Hmm? Je l'ai contacté. Et il me dit qu'il ne va pas débattre avec moi. Mais c'est pour ça que j'ai fait ces exposés. J'ai terminé tous les musulmans sur la liste. Tout, quel musulman va dire? Bon, bon le petit ici, d'abord, il ne connaît pas l'arabe. Hein? Il ne connaît pas l'arabe. Mais on va discuter dans quelle langue? Sont des comédiens, ces gens ici. Hein? Et puis, il se fait appeler Oustaz. Tous les petits comédiens, Oustaz, blablabla, bla, Oustaz. Un Oustaz qui ne connaît pas l'arabe. Hein? Je lui ai envoyé le message. Aujourd'hui, ça fait deux ans. Ça fait deux ans que. En 2022, j'avais débattu avec ce, ce garçon ici. Il avait fouillé le débat. Bon, il s'était excusé. Il a dit qu'on va organiser un autre débat. Mais le niveau, avec ce que je montre en arabe ici, est-ce qu'il va résister Ce sont des petits comédiens. Alors il dit que je n'ai pas son niveau. Lorsque j'aurai le niveau. Bon, tout le monde peut dire. Moi aussi, je peux dire Allah. Bon, non, pas Allah. Je peux dire Muhammad n'a pas mon niveau. Je peux dire ça. Je peux dire Jibril, Jibril n'a pas mon niveau. Je peux dire Zakir Naïk il a le niveau qui est inférieur à mon, à mon enfant. Je peux dire Ahmed Idat n'a pas mon niveau. Je peux dire ça. Ce n'est pas le problème de dire tu n'as pas mon niveau, blablabla. Bla, bla. Venez exposer si vous êtes fort. Si vous êtes fort, venez exposer, vous êtes des menteurs. Personne ne peut résister. Et je vous dis, aucun musulman, aucun musulman en Afrique ne peut débattre contre moi. Je suis devenu très méchant, très, très, très, très méchant, puisque les débatteurs, nous ne sommes qu que trois en Afrique, nous ne sommes que trois. Nous faisons fuir les musulmans. Tous les musulmans nous disent Vous n'avez pas mon niveau. Même, même est-ce qu'Allah, Allah, Allah a le niveau de Jésus Bon, comparer d'abord Jésus à Allah, c'est une insulte. C'est une insulte de comparer, de comparer Jésus à Allah. C'est une insulte. Hein? Tu vois il a, dit que, il a dit que vous, vous n'avez pas le niveau. Lorsque vous aurez le niveau, on va vous contacter. Bonne journée, blablabla. Bla, bla, bla. Je lui ai envoyé le message encore. Le, le message est là. Je lui ai fait ma, euh, le message audio. Qu'il puisse venir me contacter. S'il pense connaître. Ce sont des comédiens. Tous. Ça fait deux ans. Maintenant, il va débattre les, les enfants de l'école primaire. Il va débattre les... Les, les adolescents il va débattre les gens sur la rue c'est pour cela qu'ils disent que Dawa dans la rue c'est dans la rue la théologie venait aux gens qui connaissent les savants nous ne sommes que trois en Afrique les gens de notre kabi les gens qui connaissent, qui parlent même arabe nous ne sommes que trois les gens qui font fuir les musulmans il y a beaucoup de chrétiens, de bons chrétiens qui ne s'intéressent même pas à la Bible maintenant si vous voyez, et qui ne s'intéresse pas au Coran. Maintenant, s'ils voient un musulman, un chrétien qui ne s'intéresse pas au Coran, ils vont débattre avec lui. Mais, si, puisqu'il sait que le Coran, le chrétien là ne, connaît, il ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas les hadiths. Nous, nous connaissons ces histoires. Nous connaissons la stupidité qui se trouve dans l'islam. Toute la stupidité, nous avons ça. Ils ne vont pas nous échapper. C'est pour cela que je viens pour euh, réitérer ce que j'avais dit. Que je suis là, que comparer Jésus à Allah, c'est une insulte. On ne peut pas comparer Jésus à Allah. C'est une insulte. Allah n'a pas le niveau de Jésus. Même Jibril, qui a enseigné l'islam à Muhammad, Jibril n'a pas mon niveau. On a pris le Coran plusieurs fois. On a dépiacé ça. On a dit, c'est rien. Maintenant, ce petit ici, il dit, c'est ce une fuite en avant. Je vous menace tous. J'ai terminé sur ma liste, la liste que j'avais. J'avais une longue liste-là de musulmans que je devrais attaquer. Tous ont fui. Et il y a un seul qui a échappé. Un seul qui a échappé. Il y a un petit musulman là qui est au Burkina Faso. Et il y a un autre là qu'on appelle Moïse Yameogo euh, euh, au Burkina Faso que je vais attraper. Lui aussi a échappé. On m'a dit qu'il était malade, je ne sais pas quoi. Aziz Khan, je l'ai déjà terminé. Hein? Qu'il vienne, j'ai déjà terminé ce petit. Le petit-là, Aziz Khan. Le petit. Ce sont des petits menteurs. Hein? Parle-moi de l'autre là du, du Congo. C'est qui encore? Le, le petit là? C'est mon neveu. C'est mon neveu. Abdul Majid. c'est un petit bon. Je n'aime pas. Même mentionner son nom, puisque c'est question des familles, de la famille, je ne peux pas l'humilier, tout ça. C'est de, de la bêtise. Aucun musulman ne peut nous battre. Hein? Est-ce est que vous allez résister <rire> Est-ce que vous allez résister hein? Avec tout ça. Avec tout... Vous allez résister comment C'est pour cela qu'ils ont, ils ont raison de, de fuir. Ah, ok, on continue notre bonhomme de chemin. Voyez-vous. Et maintenant, nous, nous voyons que Jésus est parti prêcher partout Et puis sa mission c'était la mission mondiale c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 28, lorsque les disciples étaient maintenant formés, vous voyez, vous voyez que au verset 10, 10 Matthieu dit qu'il les a dit de ne pas prêcher en Samarie, mais là-bas dans Matthieu 28, il les a maintenant permis, il dit que allez prêcher, allez faire de toutes les nations des disciples il a dit allez puisque en ce moment là ils n'étaient pas il n'était pas prêt dans Matthieu 10. Il, il devrait les former. Puisqu'on dit, je vous ai lu là, on a dit qu'il n'avait même pas le Saint-Esprit. Hein? Dans acte au chapitre 1. Dans acte, chapitre 1, je, Jésus a bien parlé. Il a dit que il les a même, il dit, vous recevrez une puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant d'en haut. Et vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Vous irez dans la Judée. Vous irez dans la Samarie. Et vous de la terre, Il les a dit n'entrez pas en Samarie. C'est dans Matthieu 10, dans Acte, il les a dit maintenant, allez aussi en Samarie et allez le monde entier. Lorsqu'on dit là, le monde entier, Jésus est le sauveur du monde. Lorsqu'on dit le monde, cela veut dire le monde entier. Attendez, je vais vous lire le verset. La Bible s'explique d'elle-même. 1 Jean, au chapitre 2, au verset 2. On commence au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour non seulement pour nos péchés, les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Monde, lorsqu'on dit monde, c'est-à-dire monde entier. La Bible s'explique d'elle-même. Les petits musulmans. Le monde entier, c'est confirmé même avec cette écriture ici. Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas les écritures, venez chez nous, on va vous enseigner. Hein Personne ne peut venir. Ça fait six mois, les musulmans ont permis de m'appeler au téléphone. Hein? Là, nous sommes dans l'Apocalypse. Apocalypse, l Apocalypse au chapitre 5, à son verset 9. On dit ceci. Il chantait un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé. Jésus a été immolé. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. Quelle est ta tribu Quelle est ta tribu Donc, Jésus a racheté de toute tribu. De toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est ça la mission de Jésus. Hein? La mission de Jésus. D'ailleurs, ici, vous allez voir que Jésus, lorsqu'il est venu dans un Pierre, ici, c'est un Pierre qui nous dit 1 Pierre au chapitre 3, au chapitre 3, au verset 18, je, un Pierre nous montre comment était l'envergure de la mission de Jésus. Il dit ceci Christ a aussi souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel il est parti prêcher aux esprits qui étaient en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche Jésus est parti prêcher même aux gens qui étaient au, au temps de Noé la mission de Jésus c'est infini les gens de Noé ils ne sont pas les enfants d'Israël ils n'ont rien à foutre avec Israël Israël n'existait même pas Maintenant, Jésus est parti même prêcher à ces gens-là. C'est ça la mission de Jésus. Il hein? faut, faut arrêter vos petites conneries là. Nous sommes là pour vous enseigner. Et puis, il a dit que Jésus avait appelé, il avait dit que cette femme-là qu'elle était chien, tout ça. Il a dit que ce n'est pas bon de prendre de la nourriture des enfants et donner ça aux chiens. Il y a même un petit musulman qui disait, mais comment est-ce que Jésus appelait cette femme-là qu'il était chien, blablabla. Bla, bla. hein? c'est ce petit, ce petit euh, écoutez, il, il dit, est, il n'est pas bien de prendre le, le pain des enfants et de, le, de donner aux petits chiens. Et puis ils disent que les petits chiens, ce sont les païens, hein? et puis les, les enfants ce sont les enfants. c'est pas vrai. L'Écriture n'a pas dit ça. Hein? Les chiens, c'est ceux qui ne connaissent pas la parole, ceux qui, qui n'obéissent pas la parole. C'est pour ça que Jésus disait même aux pharisiens que vous êtes race de vipères Il a même dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et aux pouceaux. Jésus a comparé les juifs. D'ailleurs, Allah, Allah, Allah a recopié le même langage. Allah, Allah, azawajal, Allah a recopié ce langage-là. Ici, nous sommes dans surat 7, au verset 176. Allah a dit ceci, « Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien, un chien qui allait si tu l'attaques, et qui allait aussi si tu le laisses, hein, euh, tu étais l'exemple des gens qui traitent des mensonges nocifs. eh bien, raconte le récit, bla, bla, bla, Donc, tu vois, Allah aussi, il a recopié, euh, ce parabole. Les gens qui ne croient pas dans Allah, il les appelle les chiens. Et Allah est parti même plus loin, il a dit que les juifs, euh, les chrétiens, c'était des, lui a comparé, il a dit, nous étions des cochons, les Juifs, il les a transformés. Ils sont devenus des singes. Ils sont devenus des de lézards. Il y a beaucoup de versets dans le Coran, beaucoup de bêtises. Alors, si vous ne comprenez pas les Écritures, il faut venir chez nous. On va vous enseigner. Hein? Et, puis, et puis, on continue. Il a dit, il a dit ceci le garçon ici. Suivez. Vous avez entendu Je vais rejouer ce qu'il a dit Être un peu partout, au roi du Yémen.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 Bilal, là, il était noir. L'arrière, l'ancêtre maternel, bon, je vais dire, euh, bon, est-ce qu'on peut dire l'ancêtre maternel Bon, euh, l'arrière, parent de Jésus, de, de, de Mohamed, je vais parler d'Agar, la deuxième épouse d'Ibrahim, elle était noire, égyptienne. Or, okay, que c'est d'elle, fils d'Ismaël, c'est-à-dire, Abraham, qui est père d'Ismaël. Ismaël, fils d'Abraham. Mohamed, descendant d'Ismaël, fils d'Abraham, dont la maman d'Ismaël était noire. Regarde un peu l'universalité de la mission de Jésus et de Mohamed, sur la salam. Ok, on va arrêter là. Vous voyez comment qu'il raconte des bêtises Il dit que Mohamed, sa maman était noire, blablabla, bla, bla, son ancêtre, c'est faux. Puisque Agar n'a rien à foutre avec Mohamed. Mohamed n'est pas descendant d'Ismaël. On a expliqué plusieurs fois, il n'est pas Descendant d'Agar Mohamed lui, il est arabe Agar, elle Elle est égyptienne Son mari, qui était Abraham il dit, La Bible dit ceci Il était hébreu Et Ismaël était hébreu Ismaël n'est pas arabe Il faut arrêter les mensonges Et puis, Dieu même te confirmer Parlez à 10 On va, aller, on va y aller <rire> C'est pour cela qu'il ne veut pas débattre avec moi il dit, tu n'as pas le niveau. Que, ah oui, je n'ai pas le niveau qu'il cherche. Il y a des niveaux que lui cherche. Hein? Il y a des niveaux que lui cherche. On, on va là. Là, ce sont les indices. Des musulmans eux-mêmes. On va aller là. Attendez, je dois agrandir ça pour que les gens puissent bien voir ça. Alléluia. On dit ceci. Allez. Tout, ça, c est, c est, tout ces matériels, la plupart, c'est toujours en anglais. Puisque les, le, En français, les gens ne sont pas très documentés. C'est pour ça que nous faisons un, un effort pour publier la plupart de ces histoires en, en français. On dit ceci. Là, c'est un indice de Ibn Moussa al-Yasubi qui dit, il y a page numéro 375. Il dit ceci. Ahmad ibn Abi Suleiman, le compagnon de Sanon, a dit Quiconque dit que le prophète était noir devrait être tué. Il n'était pas noir. Ça, c'est un hadith. Ça, c'est un hadith. Maintenant, qu'est-ce qu'il raconte ce petit ici Tu veux Descendant d'histoire égyptien, parents de jésus l'arrière les envoie même parmi les disciples de Mohamed Ali, sur vous plaît il y avait des noirs Bilal là il était noir l'arrière mmh. l'arrière l'ancêtre maternel bon je vais dire euh, bon est-ce qu'on peut dire l'ancêtre maternel bon euh, l'arrière parent de Jésus de, de, de Mohamed sur la salam je vais parler de Aga. la deuxième épouse d'Ibrahim salam elle était noire égyptienne ok c'est d'elle de mohamed sur l'ancêtre maternel bon je vais dire euh, bon est-ce qu'on peut dire l'ancêtre maternel bon euh, l'arrière ça c'est un menteur un petit menteur de très bas niveau c'est pour ça qu'il est, est, tu n'as pas de mon niveau puisqu'il voit je vais les deux pièces Suivez. à les empires qui étaient autour de lui il les envoie même parmi les disciples de mohamed allez sur la Salam, il y avait des noirs Bilal là, il était noir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 Ismaël, fils d'Abraham, Mohamed, descendant d'Ismaël, fils d'Abraham, dont la maman d'Ismaël était noire. Regarde un peu l'universalité de la mission de Jésus et de Mohamed, ça prouve déjà même qu'il est venu pour l'humanité. Donc si toi, tu as aujourd'hui... Bon, vous voyez un peu comment est-ce qu'il ment. Maintenant, s'il si parle... Euh, bon, puisque la plupart des, des gens qui, qui l'écoutent, hein, la plupart ne sont pas documentés, nous sommes là pour les documenter. C'est ce que nous faisons. Nous sommes là pour les documenter. Là, ce sont des livres. Ce sont des livres que vous pouvez acheter ça dans des bibliothèques. Il dit ceci. Vous pouvez acheter ces livres dans ces bibliothèques. Ici, on dit. Quiconque dit que le prophète était noir devrait être tué. <rire> Comme les petits, là. S'il si était en Arabie Saoudite, on doit les tuer, les pendre. Muhammad n'était pas noir. Il n'avait rien à faire avec le noir quand on dit que le prophète était noir, on doit le tuer. C'est Moussa ibn y a Iyad, page 375. Ça c'est un grand, un grand savant de l'islam, Hamad ibn Habi, Suleyman. Hein? Anas bin Malik a rapporté. Anas, c'est un compagnon de Muhammad, un compagnon. Que nous, nous étions avec le prophète dans la mosquée, un homme est venu à dos de chameau, il il fit sur son chameau dans la mosquée, lui attaché à la patte et dit, « Qui d'entre vous est Muhammad À cette époque, le prophète était assis parmi nous, ses compagnons appuyés sur son bras. Nous avons répondu, cet homme blanc allongé sur son bras. L'un s'est adressé à lui, « Oh, fils d'Abdul Moutalib !» C'est comme ça qu'on appelait Muhammad, que cet homme-là, blanc, ça c'est Saïd Bouhari, volume 1, le livre numéro 3, 63. C'est écrit là. Hein? Tout ça, tout ce livre-ci, ça, ça montre qu'une personne blanche qui est priée, tout ça, tout ça, ça, ça, ça parle, Mohamed a, a dédicé les Noirs. Et puis, il a parlé de Bilal. Bilal, c'était un esclave. C'était un esclave de Mohamed toute sa vie et n'a jamais été affranchi. Et puis, il a dit que Mohamed a envoyé des lettres au roi pour croire à l'islam, tout ça. Il a envoyé des lettres pour montrer qu'il était universel, blablabla. Ce sont des comédies. Je vais vous montrer la lettre que Mohamed avait écrite, hein? la lettre qu'il avait écrite à ce monsieur qu'on appelait Héraclius. Nous avons, nous sommes très documentés, dangereusement. Hein? Al-Adab al-Mufrad, numéro 1109. Abdullah ibn Abbas, les compagnon de Muhammad raconte qu'Abu Sufyan, Abu Sufyan ibn Arbe l'a envoyé à Héraclius l'empereur byzantin. Muhammad c'est vrai il a envoyé des gens pour aller transmettre partout à ces gens là que ces gens là devraient croire en lui, ils devraient croire en Muhammad. Il les a dit vous devez, il a dit taslam aslam, taslam aslam, aslam ça veut dire que vous devez vous plier à moi, vous devez vous plier à moi, Muhammad Sinon, votre vie ne sera pas euh, en paix. C'est ce qu'il a, il a, il a dit. Il les a dit. Il y a beaucoup de hadiths. Beaucoup de hadiths qui ont été écrits. Hein. Ah, il, dit, il dit ceci. Si vous vous détournez, vous encourez la mauvaise action de vos sujets. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire? Il a menacé ces gens-là. Il a dit que si vous ne croyez pas, on va vous tuer, vous, vous, vous ne serez pas sains et saufs. Votre sang, votre sang sera même, euh, votre sang sera euh, même mis en jeu. Il, il a dit que il a reçu un... attends, je vais vous montrer. je vais vous montrer cet exemple. Il a dit qu'il a reçu l'ordre de combattre tout celui, tout celui qui n'allait pas croire en lui, il hein? euh, y a beaucoup de hadiths. Il a contacté ces gens-là. Il les a dit que si vous ne croyez pas en moi, je vais vous combattre, je vais vous tuer, je vais faire ceci. Si, Mouhamad a envoyé des lettres, c'est vrai, mais il les a menacés. Jami Tirmidhi, Medi, numéro 2606, euh, rapporté par Abou Rera, le juif là qui était compagnon de Mouhamad, Il a dit a rapporté que le messager d'Allah a dit j'ai reçu l'ordre de combattre les gens. <rire> il dit, jusqu'à ce qu'ils disent, là, il a blablabla. Bla bla. Et s'ils disent cela, alors leur sang et leur richesse seront protégés de moi. <rire> c'est un voleur, ça. Il a envoyé des lettres partout, là. C'est pas, il dit que, est-ce est que quelqu'un peut croire que tu dois le combattre? Et c'est ce qu'il a fait. Il dit que, sauf quoi, il, il les rend obligatoires et leur compte appartient à Allah. Voyez-vous, il a juste inventé une créature qu'on appelait Allah. Alors, il a dit que votre sang et votre richesse seront protégés de moi. C'est ce qu'il a fait. Il a envoyé des lettres à Héraclius, à tous ces gens-là. Si vous ne faites pas ça, j'ai reçu l'ordre de vous combattre. Je vais vous tuer si vous ne croyez pas, si vous ne, vous ne devenez pas musulman. Nous allons prendre vos femmes. Nous allons prendre quoi? Vos femmes. Là, c'est même un verset du Coran. Attendez, je vais vous montrer. Est-ce qu'un musulman peut débattre? Est-ce que... Bon, écoutez, écoutez. Bon, là, là, nous sommes... Attendez, je vais vous montrer Est-ce est quel musulman va tenir dans un débat. Sourate 9. Hein? Attendez, je vais vous montrer la sourate 9. Vous allez voir les bêtises qui se trouvent dans la sourate 9. C'est l'une des sourates les plus bêtes de, de l'islam. Sourate 9, au verset 29, on va d'abord au verset 29. Je vais vous montrer ceci. Sur le verset 29, il dit ceci combattez ceux qui ne croient pas en Allah, ni deuxième qui s'interdisent, c'est Allah, blabla. Vous allez le combattre. Combattez les juifs, et les chrétiens, les gens du livre, qui ne professent pas la religion d'Allah. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'il reste à la capitation, on doit verser l'argent à Muhammad par leurs propres mains. Et il doit nous humilier. Mais on a refusé qu'ils puissent nous jeter Alors nous les frappons. Ça, sur l'art 9, verset 29. Il, il est parti ça, ce genre. Si vous ne croyez pas, je vais vous tuer, je vais vous combattre. Maintenant, suivez le verset euh, 49. C'est ce que Mohamed a dit. La bêtise qu'il a Tu Suivez. Là où la, il dit, parmi eux, il y en a qui disent, donne-moi la permission de rester et ne mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est autour de, de, de mes créants. Là, c'est un homme là qui a dit à Mohammed ne me mets pas en tentation. Puisque Mohamed est parti, le tenter avec les femmes. Il a dit on doit aller combattre les combattre les, les Romains, on doit les combattre Tabouk, nous allons combattre euh, euh, les Juifs, on va combattre euh, euh, les Byzantins pour avoir des femmes. Mais cet homme là, cet homme-là, il dit parmi eux, il en est quelqu'un qui a dit. Donne-moi la permission de rester. Je vais rester à la maison. Je ne veux pas aller me battre. Ne me mets pas en tentation. Cet homme était, était digne d'être prophète plus que Muhammad. Il a dit à Muhammad, permets-moi de rester à la maison. Ne me mets pas en tentation. Puisque Muhammad les a dit, il faut aller attaquer les Romains, les Byzantins. Allons attaquer les chrétiens. Les chrétiens n'ont jamais attaqué Muhammad. Il n'y a aucun chrétien qui a déjà commencé une guerre contre Muhammad. Celui qui a commencé à les attaquer, il, il a dit, allons attaquer les chrétiens pour prendre leurs leur femmes. On va prendre même les filles, les filles belles, les filles blondes, sans guerre. On peut comprendre, par exemple, c'est comme dans la Bible, il y avait des fois que les Philistins venaient attaquer Israël, les Amaléites venaient attaquer Israël, avait le droit de répliquer ces femmes dans la guerre, vous m'attaquez aujourd'hui. Demain, je dois aussi répliquer, vous attaquer, vous frapper, et puis arracher mes femmes. C'est comme ça que les gens faisaient pendant la guerre. Même aujourd'hui, il y a la guerre en Russie et l'Ukraine. Ils se battent tous. Si les Russes viennent, ils frappent. L'Ukraine doit aussi répliquer, frapper. C'est normal pendant la guerre. Mais les gens de Tabouk n'avaient pas provoqué Muhammad. Les Byzantins, les Romains n'avaient pas attaqué Muhammad. Muhammad dit ceci, allons attaquer leurs femmes. Allons attaquer les Romains, on va les tuer, prendre leurs biens, puisqu'ils ne veulent pas se convertir à l'islam. Et nous allons prendre les belles femmes, les filles blondes là. Tu vois les femmes blondes, les femmes byzantines les romaines, les italiennes. Tu vois les filles italiennes. Comment est-ce qu'elles sont belles Maintenant, Mohammed a voulu prendre ces femmes là. Maintenant, cet homme ici, sur Rat 9, 49, il a dit, donne-moi la permission de rester et ne me mets même pas en tentation. Les musulmans, il lit, ils lisent. Est-ce qu'ils comprennent même ce verset Maintenant, le petit est-ce il, il va même expliquer ça. Est-ce qu'il va expliquer ça D'où est-ce qu'on nous dirons ça On va vous donner les tafsir. Mohamed lui-même a expliqué ça. Alors on y va Là-bas nous sommes. La raison pour laquelle la sourate est descendue, c'est surat 9 verset 49. Cette surat ici, c'est expliqué là. Ça c'est Muhammad qui a expliqué lui-même. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Vous allez voir que ça c'est la bêtise la plus pire. Il dit ceci. Parmi eux, est celui qui dit, Accorde-moi de partir, rester à la maison et ne me tente pas. Surat 9, verset 49, il ne faut pas me tenter. Il dit que cela a été révélé à propos de Jaïd Ibn Khaïs, l'hypocrite. On a même appelé ce monsieur hypocrite, puisqu'il a dit, Je ne veux pas me battre pour aller à gagner des femmes. C'est parce que lorsque le messager d'Allah, Muhammad, qu'Allah lui bénisse accorde la paix, bla bla bla. Lorsqu'il s'est préparé pour la bataille de Tabouk, il a dit à cet homme-là Ô oh, Abou Wahab, ne mériez vous pas avoir des dizaines de femmes et d'hommes byzantins comme concubines et serviteurs Cet homme-là dit Ô oh, messager, mon peuple sait que j'aime beaucoup les femmes. Si je vois les femmes des Byzantins, je crois que de ne pas pouvoir me retenir, blablabla. Bla, bla. Tu vois Maintenant, cet homme ici. Ça, donc, il répliquait à Mohamed. Il dit, mais ce, ce, ça n'a pas de sens ce que tu me dis. Ça, c'est Mohamed qui dit que ne meurez vous pas avoir des dizaines de femmes comme concubines, attaquer Tabouk. Ça, c'est la, la bataille de Tabouk. Il préparait la bataille de Tabouk. Les Byzantins, n'ont pas provoqué Mohamed Ce sont les guerres qui le menaient pour avoir les femmes. C'est écrit là. Il dit, N'aimeriez-vous pas avoir des dizaines de femmes et d'hommes byzantins comme concubines et serviteurs Hein Voyez-vous Ça c'est la bêtise Comment est-ce que Dieu ne parle jamais d'une manière si stupide Et c'est ça le Coran De la bêtise hein? Ça c'est de la bêtise Est-ce que, est que les musulmans ils peuvent répliquer contre moi Ça c'est le livre Aswab Al-Nuzul. Ça, ça c'est le site, le site internet ça, c'est le site internet du royaume de la Jordanie. Vous voyez ce site internet-là Site internet du royaume de la Jordanie. Ce sont des livres qui sont là. Mais ne peut pas lire ça aux Africains. Bilal était, Bilal était un esclave toute sa vie. Il n'a jamais été affranchi. Il n'a jamais été affranchi. Lorsqu'il était devenu vieux. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Hein? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Bilal a servi toute sa vie. Toute sa vie, on ne l'a jamais libéré. Mohamed ne l'a jamais libéré. Mohamed est mort. Il a laissé Bilal esclave. Il se réveille chaque jour le matin pour aller faire les hazards, puisqu'il était esclave. Il a dit cela. Il était esclave. Lorsque Mohamed est mort, il a laissé comme esclave d'Aïcha. Et puis, esclave d'Aboubakar, puisque Abu Bakar était le père d'Aïcha. Mais dans cet homme là, cet homme-là, il a servi toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie, il a servi... Ça c'est boire euh, 37, 55. Khaïs a rapporté. Bilal a dit à Abu, Abu Bakar, il a dit, si vous m'avez acheté pour vous-même, gardez-moi pour vous-même. Hein? Gardez-moi si vous... Mais si vous m'avez acheté pour l'amour d'Allah, alors laissez-moi pour l'œuvre d'Allah. Cet homme ici a souffert toute sa vie. Muhammad de l'avait trompé. Oh, tu seras libéré. Et tu seras au ciel. Oh, J'entends les pas de... Eh, tu seras au ciel. J'ai entendu les pas les pas de Bilal au ciel. De, de, il trompait ce monsieur ici. Tu, tu as entendu mes pas, mes pas au ciel, mais tu me gardes comme ton esclave. Ça, c'est une bêtise. Cet homme ici a, a, a servi toute sa vie. On l'avait attrapé, il était, il était encore jeune. Il était encore jeune. Vers, vers l'âge de, de, de, de, de 20 ans. 30 ans, 40 ans, toujours esclave. 50 ans, toujours, Mohamed est mort, moi est mort. Et là, c'est toujours esclave. Maintenant, le monsieur a approché 60 ans. Il dit, mais je suis fatigué, je n'ai plus de force, je vais mourir bientôt. Toujours esclave, À 60 ans. Il était tellement fatigué. Il est parti voir Bakr. Hein? Si vous m'avez acheté pour vous-même, gardez-moi. Il dit, mais, mais, vous m'avez acheté pourquoi ne pas me libérer tout ce temps Il n'était pas libéré. Et d'ailleurs, tous les Noirs qui étaient les descendants de Bilal, où sont-ils aujourd'hui On les a tous tués. Non seulement Bilal. Les autres Noirs qui étaient là. Il faut, il faut voir la révolte des Inch. Hein? Attendez, attendez. Je vais vous montrer quelque chose ici. Hein? Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est la révolte des Inch. Ils ont tué tous les noirs qui, est, qui étaient là. Hein? Puisque peut-être vous n'êtes pas tellement documenté. Ils, ils ont tué. Là, ce sont les Arabes. Là, ce sont les Arabes. Écoutez, comment est-ce qu'ils ont traité la famille de Bilal? C'est écrit là. Ah, c'est en anglais. Vous le mot ici, zinge, zinge, ça veut dire noir en arabe. Hein? Les, les, les noirs, ils étaient esclaves en Arabie. Dans le monde arabe, les... Maintenant, ils voulaient s'émanciper. Alors, ils ont fait une rébellion. Et on les a tous tués. On les a tous tués. L'histoire est là. L'histoire est là. Ils ont tué tous les Noirs. Ils ont tué tous les Noirs. Attendez. Attendez. C'est partout. Partout là. Alléluia. Mais ça, c'est quoi ça? Ces gens ont tellement ont fait souffrir les Noirs. Ils ont tellement fait souffrir. Là ce sont des histoires écrites par Tabari, Al-Masoudi, Ibn Kathir. Beaucoup de gens ont parlé sur ça. Beaucoup de gens ont parlé sur ça. Ah, et vous On a dit que les insurrections, ça concernait les gens qui étaient des noirs. Le Bantu, ce soit les Bantou, ce sont les bantous, c'était des noirs. Ils étaient tous tués. Bilal était là. Voyez-vous? C'était des noirs, les bantous. Ils étaient massacrés par les arabes. Hein? Ce sont les descendants de Bilal. Les bantous. Le, le, le mot est là. L'histoire est là. Vous pouvez mettre ça. Il y a beaucoup de livres ici. Alors personne ne peut débattre contre moi parmi ces petits musulmans. Mais, ouais, on a déjà 57 minutes. J'ai prévu beaucoup de choses. Si je veux continuer, ça peut faire même, la vidéo peut faire même 4 heures. Euh, mais je dois arrêter ici. Je dois arrêter ici, puisque je voulais aussi repliquer à ce l'autre comédien ici. L'autre comédien ici qui parlait. Euh, C'est ce, ce monsieur ici. Il a dit le souverain d'humanité. Ok, oh, verset 49, ce sont tes œuvres-là qui vont te justifier ou t'infirmer dedans-tu. Ah, c'est ce petit comédien que je voulais répondre, mais le temps file. Il n'y a pas moi que je puisse. Là, je vais faire une deuxième vidéo. Là, là, il me faut une autre vidéo. Mais les gens qui veulent nous contacter pour le débat, nous sommes là. Ah, ça, c'est notre numéro. Et personne parmi les musulmans ne peut nous débattre. Personne. Il faut aller peut-être ressusciter Ibn Kathir. Tabari peut-être Abou Reira ou bien mener Jibril Jibril est là ou bien sur ressusciter Mohamed puisque parmi vous j'ai terminé tout ce qui étaient sur ma liste. Attendez je vais vous montrer la liste j'avais une liste noire tu vois sur ma liste noire ici il y a tout je ne sais pas si vous allez bien voir ça ah, sur ma liste noire, il y avait le, le nom de tous les musulmans que je voulais débattre. Et d'autres ont échappé. Ah, d'autres ont, ont échappé. Ici, en Afrique du Sud, je voulais débattre Ahmed euh, mes Mais il était mort, ça fait beaucoup d'années. Ah, il y a un autre comédien que j'ai vu au Qatar, Zakir Naik. Il, il m'a raté. Mais le jour où je le verrai, je ne sais pas. Je suis là. Ça, c'est mon numéro, venez me débattre puisque vous êtes tous des batteurs spirituels. Personne ne peut venir débattre et gagner, puisqu'on ne peut pas gagner Jésus. Puisque Jésus est le roi des rois et le seigneur des cieux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ. Amen.